Bisous clac Bisous clac <rire> Bisous clac Oh my god Mais c'est qui Cette frappe atomique C'est moi Waouh Allez Juste un petit carré Bon Juste 4 carrés après j'arrête Promis c'est les derniers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 Mais je suis bien dedans quand je suis debout. Mais me dites pas de prendre une taille au-dessus sinon je... Ici, c'est les papi bloqués. C'est bloqué partout. Les noix sont encore, ils nous ont bloqué c'est les babis. Les frères sont quoi, ils nous ont bloqué c'est les babis. Laissez dans votre...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 On se fait un tennis Je trying to head-but me, bro Non, non, drame Right now <rire> La pire oh bro, you. You, bro. Okay. Oui. Fais-moi un bisou! Non. C'est le top play? Non. non. Un, un bisou? Non. Oui. Aïe! C'est ça la gado, les pieds dans la boue. Aïe, aïe, aïe! Brabidi, brabidi, Et tout le monde est, hein, en fous, mon est en train hein, Je manque moi. Mon gendre, c'est un arabe. Mon Et tu crois que je connais rien à Je me balade, tranquille. Euh, monsieur, votre voiture... Qu'est-ce qu'il y a, toi Chope-le Chope-le Oh my god, c'est des emplois, pour paie Julie Pour combien de likes, tu fais une teinture rose 20 000 on a que 10 abonnés. <rire> la douleur, la douleur, je la préfère pleurer dans une Ferrari oui. ou dans une Maserati que de rire sur un vélo. Mais ça n'achète pas votre vélo. Oh non non non non. Oh, non. Oh, oh, oh, oh. On va voir. Normalement ça résiste et ouais ça résiste hein. Regardez-moi ça résiste. Oh. Ah, ah j'ai...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 Faire du porno, faut que je te le dise comment. J'aime le cul. Du moment que je suis pas à poil. Mais c'est du porno. Voilà. Mais tes copains là, s'ils me touchent, je porte plainte moi. C'est bon, ma boss. Let's À quelle heure <rire> À A quelle heure La première passe du film. A quelle heure Oh, mais c'est pas possible. A quelle heure C'est bon écoutez-moi écoutez bien Si je vous fais un compliment, vous l'acceptez Vous ne me dites pas hey, « Hé, tu l'as sorti à combien de meufs je suis là déjà ?» Frère, fais attention C'est en train de filmer ici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 je suis trop charismatique, tu kiffes mais timides. Il m'a dit pipa, papa, pardon. Pa. Je sais pas ce qu'elle dit vraiment à ce moment là ah Allez ah Et après je fais quoi bah, Tu me pause. Ah, le sport le plus sexy La danse la danse pourquoi, eh ben parce qu'on bouge le corps, les tenues sont assez légères. Tu rentres après le boulot, tu vois ça. Non, mais sérieux, c'est quoi cette tête? <rire> oh non, non, non, non, <rire> adieu, ah, <rire> <rire> <rire> Non mais sérieusement, arrêtez de dire que je mens sur la couleur de mes yeux C'est mes yeux Genre, je clean, ça part pas C'est mes yeux Non, n'ayez pas peur, vous passez à sa taille, il est adorable Alors déjà, mon chien, c'est ça Il fait 2 cm. Donc je doute qu'il pèse à côté de votre doberman Just no one wants a over nine inches. No, this is a TikTok. Me estoy maquillando. No, no más, por favor. Camilo, no, en serio, no. Wait a minute.